Je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour avec le téléphone P3000S qu'on a déjà testé, mais là c'est la version 3Go, donc la version musclée. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high Tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, vous êtes ça après générique et après une minute oh Aujourd'hui, aujourd'hui, eh, aujourd on va tester un téléphone car, à mon avis, vous êtes nombreux à attendre le P3000S version 3 Go et vous allez voir, il y a des petits détails qui font que bah, le P3000S, il était bien, et P3000S 3Giga, il est encore mieux que bien. Alors, c'est noté, P3000S. On va attaquer tout de suite le contenu de la boîte hein, pour le fun, hein, pour, juste pour faire voir ce qu'il y a pas dedans. Ici, alors, non, non, non, dessous, on retrouvera quoi bah, La batterie. Ça, je sais pas ce que c'est. Il y en a deux, il doit y avoir une batterie. Et là-dedans, il y a un câble USB, micro USB. Ici, alors logo téléphone. On va mettre ça là à côté. Et un chargeur. Ah bah ben, qui était dedans. Et un chargeur secteur, logo téléphone. Alors c'est les chargeurs secteurs un peu à la con de chez Ulophone. C'est-à-dire qu'ils sont très larges. Et des fois, ils sont un peu trop larges avec les prises qu'on la terre. A mon avis, celui-là. Vous êtes bon, vous êtes bon pour la carotte parce que voilà, il y a une série comme ça où c'était beaucoup trop large, alors que, après il y avait une nouvelle série qui était un peu plus fine et là ça risque de bloquer au niveau de la terre. Ce sera un petit peu la surprise. Hein? Après, si vous achetez sur Skyphone, nous on vous mettra bien l'adaptateur pour être sûr. On va ça là, on s'en fout de la boîte. Allez, on la donne à l'assistant euh, assistant stagiaire. Voilà, tiens, allez, range. Il y a d'autres plaintes. Hein. Alors, on continue avec le téléphone ici. Donc un téléphone qui est plutôt joli, qu'on a déjà vu. Et qu'on va voir au niveau de la proportion avec notre premier personnage exceptionnel. Qui est... Mettre le pouce. Alors, mettre le pouce, l'homme à la mèche, ici, qui nous donne la taille de l'écran. Alors, mettre le pouce, il nous dit, l'écran, c'est un 5 pouces. Full HD il est trop fort ce mètre au pouce. Euh, avec la taille. Bon, allez, je vous cache un peu le suspense. Alors ensuite, là, on est sur du 143. C'est pas mal. La largeur, on est sur du 72. Ouais, 71-72. Donc un téléphone qui est quand même plutôt massif. Hein. On va prendre le pied à coulisses. Parce que alors, du coup, bah, notre pied à coulisses. Si on prend le téléphone, vous voyez, sur la grosse partie derrière, bah, on est sur le centimètre. On est quasiment sur 11. Vous voyez, on est quasiment sur 11 mm. Alors vous voyez, bah sur le côté, on pourrait tricher en disant, oui, bah, écoutez, il ne fait que 7. Mais le téléphone, vous voyez, il est quand même assez costaud, hein, euh, malgré tout. Et quand on l'a un petit peu en main, on se dit, ah ouais, tiens dans la main, tiens dans la main. Alors ici, on met le poids, le téléphone pèse 156 grammes. Hein, on dirait, non, il est épais, il est gros, il est lourd, Bah oui, parce qu'il y a une grosse batterie. Voilà, donc il y a une batterie de 3150 mAh qui est juste balèze. Là, je vous enlève pas parce que c'est la merde avec les jeux. Mais on a une bonne grosse batterie qui est quand même relativement épaisse, donc 3150, ça me paraît cohérent. On a vu des batteries à 2008 qui étaient beaucoup plus fines, et pourtant. Donc on retrouve bien des phones qui est double SIM. Ici, un emplacement carte SIM normal, un emplacement micro SIM, et un emplacement micro SD. Là, c'est bien. Donc notre petit cache ici qui est dans un plastique plutôt bien, un plastique souple qui fera bien le travail et tout, qui permettra d'absorber un petit peu les, euh, le temps. L'usure du temps avec le téléphone, on remet le cache. Donc, alors on a une sensation un peu bizarre en fait de, de creux que le cache se ferme pas super bien. Oui, ça, on peut appuyer un petit peu. Vous voyez, il est un peu gondolé le cache en fait, derrière. Il prend la forme du téléphone. Bon, c'est un peu particulier, mais pourquoi pas. Alors, à l'arrière, on retrouve une caméra de, alors, de 13 millions de pixels qu'on verra tout à l'heure. Un hein, lecteur d'empreintes digitales, on pourra jouer aussi. Le logo, c'est joli. FC, -CE, qui n'est pas du tout le logo CE, mais plutôt le logo China Export. On vous rappelle, si on ne peut pas fermer le C, euh, vous voyez, et qu'il a pas assez de place et qui ne fait pas 5 mm, c'est plutôt China Export. Alors, au niveau du téléphone, sur le côté droit, on retrouvera Bouton Volume Plus Moins. Ça, c'est pas mal. Je vais remettre un peu ma caméra. Sur le côté gauche, on... Alors, ah côté gauche, Bouton Volume Plus Moins. Côté droit, Bouton Power On Off. Dessus, un Jack 3.5 et une connectique micro-USB. Dessous, rien du tout. À l'avant, un joli film protecteur. Donc là, on a eu l'autorisation. fait il n'est pas à moi. C'est le stagiaire qui l'a acheté pour lui. Et je lui ai dit ah, Est-ce que je peux enlever le film protecteur avec le G dessus et il m'a dit oui, tu le peux. Voilà, comme ça, me Ouah, regardez comme c'est neuf. Alors, le téléphone est bien 4G, c'est la classe. Ici, on démarre le téléphone. Donc, la batterie, on a vu. Les boutons, la mise en route. Le déverrouillage, il est là. Vous voyez, on a un petit bouton pour le déverrouillage. On reviendra ici tout à l'heure. On va attaquer tout de suite pour voir un petit peu ce que notre appareil a dans le ventre. On va attaquer notre CPU tester Pouf! ici. Alors, il nous dit c'est un 1 giga 6 donc un processeur MT6752 donc un octa-core en 1 giga 7 en 64 bits, c'est la classe. On lance l'évaluation pour avoir notre score. Comme toujours, vous aurez deux scores. Le score qui sera pour un CPU et un score qui sera pour 8 CPU. Donc du coup, 8 fois un CPU, vous aurez un score plutôt balèze. Ici, on arrête un petit peu je ne pas appuyer sur le volume parce qu'après si j'appuie sur le volume, ça va mettre la barre de volume. Les 3 bips vont être finis. On va avoir le score. 20 604 et, voilà. et 164 832. Voilà. Maintenant, il peut appuyer sur le volume. Alors, on continue notre CPU. On revient là. Alors, on a eu. Hop, on va essayer d'appuyer sur les menus voir si on peut accéder au notre menu ingénieur. Non. Là, Alors, étoile dièse, étoile dièse, 364, 66, 33, oup, 64, il met un 7, on va pas le faire. 64, 66, 33, dièse, étoile, dièse, étoile. Je peux peindre ingénieur pour voir les fréquences, c'est ce qui m'intéresse. Alors, le téléphone est bien 2G, c'est pas mal. Le téléphone est 3G, 850, 900, 1900, 2100. Et au niveau de la 4G, on est bien sur le B1. B3, B7 et B20. Touchez couler le porte-avions, vous avez les quatre pour la France. Vous êtes peinard, à savoir qu'en France, il vous faut B3, B7 et B20. Alors, on continue, on vient un petit peu dans le téléphone ici, et on va attaquer par notre deuxième perche exceptionnelle, qui est. Alors, notre score en toutou à 39 138, ce qui n'est pas énorme. Ce qui n'est pas énorme et vous comprendrez pourquoi ce n'est pas énorme. Parce que, bah oui, il a un 5 pouces écran avec un Full HD et le Full HD, et eh ben ça améliore pas les en tout. Vous prenez le même avec un écran HD, du coup ça va consommer moins de ressources, on aura un meilleur score. Bah oui, donc, du coup, vous voyez, le score est encore là, j'ai pas éteint le téléphone. Alors, c'est bien téléphone, un P3000S 64 bits, Android 4.4.4, un MT6752, un Mali T660, un écran Full HD. Tu vu. La RAM, la RAM, on verra ça tout à l'heure. Un hein, MT6752, un hein, 8 x 1 giga, 64 bits, c'est pas mal. Le GPU, c'est un Mali T760. Et si on vous demande, c'est exactement ça que vous avez dans le Galaxy ne, Samsung Galaxy 6, enfin S6. Donc, du coup, comme c'est censé être ce qu'il mieux, bah, si on met un T760, c'est que ça fait tourner, à mon avis, tous les jeux, voir les gros jeux. Un écran Full HD, la caméra arrière 13 millions de pixels, la caméra avant 5 millions de pixels. Donc là, il n'y a pas d'interpolation. Caméra, l'OS 4.4, le NFC, non, le Wifi fi le gyroscope, l'accéléromètre, le capteur de luminosité, le e-boussole, le capteur de proximité, et ça sera tout. Ce qui n'est déjà pas mal pour un petit téléphone comme ça. Donc un téléphone plutôt complet et plutôt sympathique. On enquille avec les réglages, on va regarder la RAM, la ROM et la ROM, donc les applications. Ici en cours, Donc on a pas mal de trucs lancés, hein. on risque de ne pas en avoir. 1,2 GB utilisé, 1 GB de libre, donc on est quand même sur un téléphone qui fait 3 GB de RAM. Donc vous avez vu, vous avez quand même grave de la marge. Il vous reste 1,7 7 de libre, je veux dire, vous êtes peinard. Le stockage ici, alors sur un 16 Go, il nous reste 12 Go, 113 ou 8 Go, parce qu'on a fait quand même pas mal de photos, de jeux et tout de machin, pour installer photo, vidéos, MP3, applications. Donc là, vous êtes quand même plutôt peinard. 3 Go de RAM, plus 6 Go de RAM plus la micro SD que vous pouvez taper derrière, à mon avis, jusqu'en 128 Go. Vous êtes fait, refait et tranquille. Alors l'OTG, à mon avis, le téléphone, il est OTG, j'espère pour lui. Voilà, des fois bien OTG, ça vous permettra de mettre en OTG soit un clavier, une souris, en USB, soit un lecteur de carte, SD, micro SD, tout ce qui va bien. C'est à ça que ça sert l'OTG. Voilà, ici, alors on va regarder un petit peu la lettre de notification. Je prends mon câble, mon câble à mètre et on a un petit câble avec un multimètre au bout qui nous donne l'ampérage consommé. Euh, vous trouvez ça dans la Geek Shop si jamais ça vous intéresse. Très joli câble. Paf, on met ça ici. Alors, notre téléphone y charge, on est bien. L'aide de notification ici. L'ampérage, notre téléphone consomme 0,7A. Donc un peu moins d'un ampère. 4,7V. Donc, ça, si vous voulez acheter un chargeur pour ça, sachez que 5V et 1 ampère, ça suffira bien. Après, si vous voulez mettre mieux, vous pouvez mettre mieux. Mais comme c'est le téléphone qui décide de l'ampérage dont il a besoin, pas besoin d'avoir un chargeur de la mort. Alors, ensuite, on va se faire un petit peu la technique avec Z Device. Pas mal. Alors, la technique, l'accéléromètre. Ça accéléromètre, hein, sans trop de problèmes, vous avez vu, on est pas mal ici. Le compas, donc ça compassionne, bien, bien, bien. Les notification, on a fait. Euh, la radio, je voulais regarder s'il y avait la radio dans cet animal. Alors, nan, nan, nan, nan, le magnétophone, oui. Le movie studio, l'émission FM, le téléphone à la radio. On a de la demande. On a de la demande en disant tu n'as pas parlé de la radio et bien maintenant je parle de la radio c'est la malle alors le, la version Android, bon on l'aura vu c'est une version 4.4.4 et on espère que, quand même ils vont passer en 5.0 un jour ou l'autre dans les menus, on prend les menus rapides ici, donc on retrouve bien nos choses capture d'écran, en rotation nanana, vous voyez il ne parle pas du hot note sur ce coup là Wi-Fi, Bluetooth profil audio, donc on va regarder un petit peu le son de la sonnerie pendant qu'on est là sonnerie, appel vocal il est où Jingle Bell euh, Bonne sonnerie de sociopathe. Hein Allez on va mettre celle-là, Elle fera plaisir <rire> Ici on revient Batterie, localisation, le finger scanner Donc on va régler un petit peu tout de suite Use the finger scanner to recognize the navigation One figure registered Et voilà, alternative password On s'en fout Ah oui mais faut il faut qu'il mette son doigt Bon, c'était pas gagné parce que pour enlever le truc, il fallait mettre son doigt dessus et ça voulait pas marcher. Alors on va le faire comme ça. On, se met, on va se mettre en condition réelle. Pas mal. Non. Je vais un slide un peu. Bon, c'est pas au point. Hein, on va dire cette histoire. On avait déjà eu le cas un petit peu avec, euh, avec Kingzone. Non, c'est celui-là, pas possible de reconnaître ton doigt, voilà, ça c'est bon, Ici, si, je vous fais encore un, un petit peu, non, Ah, ça y est, il a trouvé, voilà, Alors, on va revenir, je vais vous faire voir un petit peu, en fait, il faut vraiment mettre le doigt comme ça dessus, parce que j'ai trouvé le coup, voilà. Donc bon, euh, sélecteur d'empreintes, euh, Force est de constater que c'est pas, c'est pas, c'est pas gagné. C'est pas pratique. Ensuite, il faut scanner. C'est pas toucher comme ça. Il faut scanner votre doigt. Donc si vous mettez pas bien, je veux dire, c'est pas facile. Hein. Si vous mettez pas bien derrière comme ça, bah ça marche pas. Donc bon, c'est vraiment un gadget. Moi, encore une fois, je pense vraiment que cette génération de scanners est un petit peu dépassée. Et ça fonctionne pas terrible terrible hein. donc euh, je... un peu comme on l a vu avec le Kingston Z1, c'était pas ça du tout quoi. Et chez eux ça marchait encore moins bien que ça donc euh, bon c'est pas un argument. Si pour vous c'est super important euh, peut-être plutôt vous en lancer sur un autre téléphone genre iPhone au moins vous mettez 800 boules, ça marche super bien. Ou le Samsung S6. Mais voilà ces genre de trucs là c'est pas c'est pas terrible terrible. Euh, le finger scanner c'est bon, le, gest... le screen gesture donc là vous pouvez comme vous mettez double tap vous allez pouvoir allumer et éteindre le téléphone des choses comme ça one screen is off double tap voilà ça tout de suite voilà oui sympa ces petites fonction Petite fonctions rigolotes qui font mieux la blague que leurs trucs de scanner <rire> alors finders scanner c'est bon gestion notification light donc vous allez pouvoir changer la couleur de la l de notification ça c'est sympathique ici et les options développeurs tout ce qui va bien donc dans le téléphone vous avez bien le play store on l'a vu ici ensuite vous aurez plein d'applications vous... Il n'y a pas de Gmail ni de machin, mais bon, il y a le Play Store. Donc, après, une fois que vous serez chez vous, pour installer Gmail, Gmap, Gdrive et tout ce qui va bien. Et tout ce qui va bien. Alors, ensuite, la musique est bonne, ça, tu le sais. Mais est-ce qu'on va arriver à trouver Est-ce qu'elle est forte, forte et puissante Alors, Madine Morocco pour mon photo Lise de baron. Voilà, alors, on est sur du haut médium. Médium, au médium. bon ça va, hein on, est on est à fond. Donc ça manque un peu de grave hein, comme tout le téléphone. Ouais, on entend bien, mais c'est pas un truc euh, incroyable. Il n'y a pas photo. Oh, pardon, excusez-moi. Euh, on, est, on est dedans ou on n'est pas dedans. Hein. Euh, ici, on revient. Alors, les vidéos. Ici, j'ai vu un petit onglet vidéo tout à l'heure ici. Notre not, not Play Store, vidéo ici. Alors, qu'est-ce qu'on a Nos petites meufs. Envoyé par Jean-Pierre Et c'est le des Flower, ici, on regarde un petit peu Alors, en haut et en bas, on a bien des noirs profonds, plutôt jolis Pas de fil de retro-éclairage, non, je fais bien, on est pas mal Ici, ouais, putain, elle déboîte elle Voilà, alors, notre écran, bah, il est magnifique, avec la vidéo qui est quand même un petit peu sombre, hein, malgré tout alors, On va essayer de mettre une vidéo peut-être un peu plus rigolote Boys, the boys, boys, boys non, c'est pas super coloré. Attendez, je ne vais pas mettre un truc là un truc qui pète, là avec de la meuf qui danse. Voilà. Alors, on a plus de couleurs. Donc, la vidéo est recadrée en fonction de la résolution de l'écran. Bon, on a un bel écran. Vous hein, voyez qu'un un angle de 180 degrés ici. Bien. C'est propre, c'est joli. Rien de. Pas de reproche à faire sur ce côté-là. C'est un bel écran. Alors, après, est-ce que ça justifie le full HD On a vu des HD qui faisaient aussi bien. Mais bon, après, voilà. Ça fait toujours bien. Après, si vous voulez exploiter votre téléphone au maximum, vous serez content d'avoir des choses comme ça. Alors, ici. On mettre OK. Non. Ici. Faire enfin, un petit jeu. Hein un Petit jeu, un flash out là, voilà, comme ça, un truc avec des avions, un truc qui bol. On, on dit toujours pas de pas de jeu. C'est quoi ça? Jamais vu cette démo là. Il y a un dessin animé là. Hop, oh, oh, hop, oh, oh, hop, oh, oh, hop, oh, oh, hop, hop, hop, hop. J'ai fait. J'ai lancé le mode carrière. C'est pour, pour ça. Comme tu dis. Alors, pas besoin de hein, pas pour des dessins animés les enfants, hein? Alors, l'accéléromètre, bon, ça accéléromètre. Ici, c'est bien, c'est assez. On va essayer de ne pas avoir trop de reflets. Je il me prendre le mur. C'est pas mal, vous voyez, hop, un petit bout de turbo. Ça ne laque pas, c'est bien, c'est propre et tout. Alors après, il faudra certainement attendre d'avoir plein d'animaux de, de la forêt pour voir un petit peu le truc. Mais non, c'est bien, ça se passe. Ici, si j'arrête de me prendre les murs pour aller un peu plus vite, voilà, cassé. Bon voilà, ouais, bon, le jeu ouais, ça tourne sans trop de problème. L'appareil photo, l'appareil photo, on le met ici. Alors, le réglage, ici, on peut aller jusqu'à du... Alors, on va mettre la vidéo en plein écran. Voilà, ça viendra de retailler les images. Taille de l'image, très bien pixel. C'est pas mal. La vidéo en haute qualité. Sinon, on a une vidéo qui n'est que en HD. On se met ici, on fait l'autofocus, on respire. Voilà, c'est pas mal. Ici, on revient. Alors, notre zoom, notre 13 millions de pixels, qu'est-ce qu'il dit Il dit ça va, bien, voilà, c'est un 13 millions de pixels, c'est propre, les contours sont bien, on ne peut pas se zoomer à fond, si, ça y est. Donc bon on a une résolution qui est correcte, hein, ça fait un 13 millions de pixels de cette gamme là. C'est ce qu'on a vu, c'est beaucoup de modèles, hein. puis maintenant qu'on essaie du Samsung, on peut vous dire, voilà quoi. C'est pas non plus des trucs, euh, on arrive après euh, à, à des résultats qui sont assez proches. Après, euh, on va dire c'est pas la même chose, mais on a un 13 millions de pixels qui fait bien le taf. Ici, on met en caméra frontale, pour faire un petit selfie, on met sur le côté, comme ça. On fait un petit sourire. Voilà. C'est important le sourire sur la photo. Ici, donc là on voit bien l'éclairage et tout. Donc on a à peu près tout pareil avec les trucs à hein, 5 millions de pixels. Vous voyez, on a des photos qui sont correctes mais pas incroyables. Hein, encore une fois, ici, pour juger des qualités, vous allez découvrir plein de photos. Ma photo en selfie, parce que vous aimez bien la voir. Et une photo en intérieur du bureau avec le Superman. Une photo, comme toujours, en extérieur de notre building à gauche et Une photo en extérieur avec notre building à droite. Voilà. Ensuite, on continue comme toujours avec deux vidéos une vidéo en intérieur de notre bureau et une vidéo en extérieur de notre building. Voilà, à gauche, on balaye jusqu'à la droite on monte le sec Plaza et on redescend jusqu'au chantier parce que vous êtes des fans du chantier, tu le sais. Ensuite, on continue avec le GPS. Alors, hop là, il était sur la droite, bien caché. Alors, premier fixe de notre appareil en 50 secondes. 50 secondes, 15 pour un premier fixe. C'est correct. Premier fixe, c'est-à-dire vous, vous mettez dehors, il sait pas où vous habitez. Il dit voilà, 50 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous avez 6 GPS. C'est correct. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume et là, on a un deuxième fixe en 4 secondes. Ce qui veut dire c'est quand même vachement mieux. Hein, 4 secondes, c'est bien. Voilà, il faut juste que vous disiez un petit peu où tu habites. Voilà, où tu habites surtout. Euh, on continue. La taille. Alors, notre écran 5 pouces, on va le comparer avec un. Non, trop joli. Euh, on va comparer plutôt avec un S4 ici qui est un, un téléphone de 5 pouces aussi. Donc, les gabarits, on peut se rendre compte qu'on est sur des choses qui sont assez similaires. Voilà, bon, il est même largeur, même hauteur. Bon, par contre, il est quand même vachement plus épais. Normal, batterie 3000 mAh. Il fait bien la caser quelque part ici, largeur. Puis après le design ça sera vraiment subjectif. Hein. Beaucoup reprochent de, aux fabricants de ne pas, de, de, de pas prendre de risques au niveau du design. On peut dire que téléphone quand même a fait un design qui sont les seuls à utiliser. On revient ici. On revient sur notre page internet qui permettra de voir le Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, pas terrible, malgré tout. Vous voyez, on est juste sur deux petites barres. Alors est-ce qu'après il va s'énerver Ou est-ce qu'on est sur deux petites barres On a vu une détection plus sympathique euh, avec d'autres téléphones. Ah putain, pourquoi cette sécurité là retour bing bing hop là bing point com sur bing Ah voyez le gps enfin le wifi pas au top Deux petites barres alors que d'autres modèles on arrive facilement à trois barres voire quatre barres donc wifi pas le meilleur qu'on ait vu hein? alors après vous voyez c'est pas non plus représentatif parce qu'on arrive quand même à le bien sur internet avec deux petites barres mais comme il est à côté on pourrait dire oui il y a mieux hein? forcément Ici, on va prendre nos petites meufs comme toujours pour faire les, euh, les plus et les moins. Et oui, là, on commence à sentir que les deux petites barres, c'est un peu léger. Voilà, pas le, le meilleur au niveau du Wi-Fi. Alors, moi, ce que j'aurais bien aimé, l'écran 5 pouces Full HD en 1920 par 1080 c'est la classe. Le processeur AMT 67-52, un octa 1 1,7 7. Le téléphone est Dual SIM 2G, full 3G et full 4G pour la France et pour l'Europe. 3Go de RAM, 16Go de ROM, plus la micro SD, c'est pas mal. 13 millions à l'arrière qui fait des belles photos, plus 5 millions à l'avant, c'est bien le téléphone a le lecteur d'empreintes, oui, il a le NFC, alors c'est le truc qu'on a zappé le NFC je vais vous le faire un peu maintenant, est-ce que j'ai bien zappé le NFC ou est-ce que je me suis trompé sur ma fiche euh, screen gesture, alors il va être là dans les plus, bon j'ai dit la bêtise, il n'est pas NFC, l'autre était NFC, celui-là il n'est plus NFC il bien qu'on modifie, sinon c'est un peu le bordel. Euh, Bluetooth 4.0, version Android 4.4 et la batterie enfin de 3150 mAh. Ça, c'est la classe. Ce téléphone, avec tout ça, est vendu dans la Skyphone boutique ou skyphone.fr, bah, autre boutique. Sur pour le modèle somme de 193,90€, donc moins de 200€, vous avez quand même un téléphone qui est plutôt sympa. C'était à peu près ce qu'on avait vu pour le hein, eu, le JAU S3 3Go. À part que le JAU S3 3Go, n'avait pas le lecteur d'empreinte. Bah, lui non plus en même temps pour dire ça comme ça. Mais voilà. Il est dedans. Il est dedans et ça peut marcher des fois. En fonction. Avec les petits doigts peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on rêtera Nous, pour l'appareil, il est beau, mais il est épais. Hein? Donc on peut pas tout avoir. Ensuite, il est beau, mais il est tout en plastique. Ah, ça c'est un petit peu dommage. Oui. que c'est peut-être du métal sur le côté. Hein. Hum, c'est bizarre. On dirait un espèce d'alliage. Euh... <rire> Qu'est-ce qu'il sentait à l'IH déjà voilà. Bon, le lecteur d'empreinte qui ne marche pas terrible, ça c'est un peu dommage. Euh, il y est, mais c'est encore un peu con. Bon, le plastique, ça fait un peu des traces de doigts quand il fait chaud. Et enfin, le... la Rome qui est en 4.4. Alors que bon bah, on a toujours espoir d'avoir arrivé du 5.0, qui va arriver justement un jour. Mais voilà. Donc c'est parti pour les points négatifs. Hein. Pas énorme, mais il faut les prendre en considération. Et enfin, et le wifi aussi, vous avez vu, le wifi n'est pas le top de top du mieux. Allez, on continue avec le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan, bah, un bilan qui est plutôt positif en fait, parce qu'on avait déjà bien kiffé le P3000S en version 2 Go, là en version 3 Go, qu'est-ce qu'on peut dire, Et que c'est encore mieux. Après, il est clair que le design ne plaira pas à tout le monde, il est un petit peu épais, il a un design un peu particulier, le lecteur d'empreinte. Il est clair que maintenant d'autres fabricants font mieux notamment en mettant des tons sur le bouton. Donc c'est pas des plus pratiques, donc ça sera pas un mode love. Pour ce coup là, ça sera pas un mode love, même s'il si mériterait. Mais voilà, après, entre-temps, quand c'était le premier, c'était bien. Maintenant, il y a quand même pas mal de concurrents. Je pense que le capteur d'empreinte aurait été peut-être plus à l'avant, plus pratique, ça aurait été mieux. Voilà. Peut-être juste le petit truc. Mais après, c'est vrai qu'il il a sa gueule, hein, il a son look. Donc c'est vrai que je suis mitigé. Je suis mitigé quand même au mot de love. On n'est pas totalement love, mais... Ah, il n'y aurait pas de lecteur d'empreinte, il l'aurait envoyé, ça aurait été mieux. Voilà, bon. Bon, après, c'est ça. Ça sera vraiment en fonction de chacun. Moi, je trouve qu'il est quand même très très joli. Il est particulier, il fonctionne très très bien. Bon, après, qu'est-ce que vous voulez dire C'est vous qui allez laisser une note en commentaire. Comme toujours, vous laissez une note en commentaire en disant ce que vous pensez de ce téléphone en donnant vos plus et vos moins. Hein, par exemple, pourquoi il est bien, pourquoi il est pas bien bah, va il vos 3R le R de cher pendant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Le R de commentaire, on nous laissons un commentaire pour dire ce que vous pensez de cette, pas cette vidéo, mais surtout de ce téléphone. Si vous ne savez pas comment faire, vous cliquez sur le bouton YouTube qui est en bas, là, directement vous arrivez sur une belle page et le R de pouce en l'air! Au moins pour nous encourager dans notre travail. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner sur la vidéo en dessous. Comme ça, vous recevrez un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Parce que tous les matins, petit-déj, tu te lèves, petite vidéo high-tech, c'est la classe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg Le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech, qui vous fait des tests live en direct de Shenzhen en Chine. Et qui va toujours un petit peu, Un petit peu et prospérité. Allez à demain. Bye bye.